السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التنميذ أعزائي المستوجد المشترك العلمي إذن سوف تتمكن من خلال الفيديو من معرفة جميع النقاط رئيسية في الفصل الأول الخاص بالوحدة الأولى متعلقة بالعلم البيئي أو ما يسمى بالفرنسي إيكولوجي سيونس دولون ديرونا إذن نسبة لشابتر 1 أنت tout simplement sortie إيكولوجيك معنى خرجة بيئية اذا سوف نتعرف على الحيثيات ديال هذا الفصل الاول من خلال الملخص اللي غنقدمه ونتمنى من الجميع أولاً اولا نقترح لكم واحد التعريف مبسط حول هذه التسميه هذه دي ديال ايكولوجي لان في بروميير يونيتي تدرس علم البيئه إيكولوجي ايكولوجي ايكولوجي alors c'est un nom féminin une définition scientifique dit étude des milieux où vivent les êtres vivants. Il y a des rares, des loisats, des les les Ainsi que des rapports de ces êtres, ça veut dire des relations de ces êtres avec le milieu. Des races qui les avec les et les Mais les croyances sont les croyances. D'accord. D'abord, le terme l'écologue Écologue. Écologue. Alors, écologue. c'est didactique, c'est un nom euh, c'est un nom qui est dérivé de de mot écologie. Alors, didactique. Scientifique, spécialiste d'écologie. نعلم البيئة عالم البيئة تكره إذا تعرفتوا على المصطلح ده الإيكولوجي أو ما يسمى بعلم البيئة قد نقول إيكولوجيا إن وكذلك العالم دي البيئة اللي يدرس البيئة يسمى إيكولوجي إذا نفاد première unité كيف بدك تشوفوا vous mis la la première unité de l'environnement avant de faire la présentation des chapitres de la première unité il vaut mieux de voir le contenu et aussi les objectifs de la première unité bien sûr sciences de l'environnement, écologie en arabe LBA. La première chose on a sortie écologique les facteurs idaphiques et les facteurs climatiques les facteurs idaphiques et climatiques et leur relation avec les êtres vivants. Alors on va étudier après. La signification des facteurs édafiques et facteurs climatiques et leur relation avec les êtres vivants, on va traiter ensemble prochainement. Il y a aussi flux de la matière et flux de l'énergie dans l'écosystème. Et enfin, les équilibres naturels. Je répète encore fois le contenu de la première unité. Alors, sortie écologique les facteurs édafiques et climatiques et leurs relations avec les êtres vivants, flux de la matière et flux de l'énergie dans l'écosystème, et enfin les équilibres naturels. Maintenant, savoir, savoir-faire savoir, savoir et savoir-être. Ça veut dire les connaissances et la maîtrise. Et les objectifs qu'il faut atteindre d'après cette première unité pendant ce premier semestre. L'apprenant, ça veut dire vous, l'apprenant doit pouvoir résoudre des situations, problèmes significatifs en, en mobilisant son savoir, savoir-faire et savoir-être liées aux techniques d'exploration d'un milieu écologique naturel, aux facteurs écologiques et leur relation avec la répartition des êtres vivants, ainsi qu'à la préservation des équilibres naturels, pour, pour une protection et un développement durable des écosystèmes naturels en utilisant des supports adéquats et en pratiquant la démarche scientifique d'investigation. C'est ça ce qu'on appelle énoncer de la compétence disciplinaire concernant la première unité, sciences de l'environnement écologique. Maintenant en détail, savoir, savoir-faire et savoir-être. La première chose, maîtriser des connaissances et des techniques. Il y a des connaissances, il y a aussi des techniques qu'on va traiter ensemble dans cette première unité. Il y a deuxième chose, raisonner scientifiquement. Et enfin, communiquer par écrit et graphiquement. Et cette première unité, sciences de l'environnement et écologie, ça rapport avec première année du collège. Surtout, la première unité il y a relation entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu de vie il y a de le les êtres vivants وكذلك له غانتي راكس وكذلك العلاقات بين الكائنات الحية والوسط الطبيعي الوسط البيئي اللي إذن هذه في عدة أشياء مهمة جديدة وتتغنى المعارف العلمية. أو الرصيد المعرفي بالنسبه لكم وكيف ما صرت أن هذه الوحدة تلقى بعين البيئة عند علاقة مع السنة الأولى إعدادة اللي تتعلق بالكائنة الحية وتصنفذ الكائنة الحية والعلاقتها مع الوسط البيئي اللي تتعيش فيها العلم دي العلم دي هذه الوحدة الأولى هو العلم البيئة وما يسمى بسيونس دي الانفيرونمون وكيلوش إذن سوف نخصص فيديوهات لتتلخص كل شابتك على حدى إذن تقريباً كان هناك عدة فصول سوف نترق إليها بشكل مختصر إذن سوف نقدم لكم إن شاء الله فيديو je vous présente le premier chapitre premier chapitre فصل الاول sortie écologique sortie